Midi, nous accueillons Jonathan Van Bell, dit Grumphy. C'est un développeur de longue date en PHP et également un contributeur open source depuis le début. Il vient nous partager les connaissances qu'il a acquises sur la manipulation du JSON en base de données et c'est avec un grand plaisir que je lui donne la parole. Jonathan, si tu veux. Voilà, voilà parfait. Nickel. Alors, je vais juste. Voilà. Bonjour à tous, euh, pour ceux que ça intéresse, les slides sont déjà en ligne et je vais vous présenter JSON en base de données. Manipulons un peu cela. Alors, JSON en base de données, je vais parler de base de données relationnelles, donc ce qu'on a l'habitude d'utiliser, du MySQL, du MariaDB, euh, du PostgreSQL, ce genre de, de base de données, donc pas des DB NoSQL. SQL, hein, vraiment ce qu'on a l'habitude. Et pourquoi du JSON parce que c'est quelque chose de simple et lisible, euh, que ce soit par un humain ou par un ordinateur, même si l'écriture est quelque chose de relativement complexe pour un humain. Euh, c'est quelque chose qui est transversal au langage. Donc, que vous utilisiez JS, PHP, Rust, Sego, Python, peu importe, vous pouvez l'utiliser. Ça veut dire qu'aussi, euh, vous pouvez attaquer votre base de données à travers un autre software que vous développez en interne, et qui, dans un autre langage, ce n'est pas un souci. Et c'est validable, c'est-à-dire qu'on peut valider la structure, donc c'est du JSON valide, mais aussi le contenu. On a du JSON schéma. Et au niveau de la base de données, JSON schéma est supporté. Alors, on pourrait très bien utiliser des alternatives euh, pour stocker des, du JSON ou des données euh, non structurées, euh, ou structurées, ça dépend un petit peu de, du cas d'usage, en base de données, telles que du Serialize. Le gros avantage de Serialize, c'est qu'on a le contrôle dessus on peut utiliser méthodes magiques comme Sleep et Wake Up, euh, tout comme en JSON. On a JSON serializable euh, comme interface pour euh, contrôler la manière dont une classe en PHP va se sérialiser en JSON. On n'a pas l'inverse, ce serait une bonne RFC d'ailleurs, euh, pour euh, faire en sorte que quand on transforme JSON en PHP, on puisse se transformer directement en classe. On pourrait utiliser du blob ou du texte ou n'importe quelle structure dans notre DB où on stocke tout ensemble, mais alors on perd l'avantage de ce que permettent les bases de données, c'est-à-dire avoir des, des fonctions JSON dédiées à la manipulation. Et euh, ben, ça demanderait, si on n'utilise pas du JSON, ça demanderait probablement euh, des manipulations supplémentaires au niveau du code et potentiellement des bugs. Où on n'utilise pas du tout euh, une structure euh, en une seule colonne, mais on étale le tout dans plusieurs colonnes, voire plusieurs entités. Mais alors, on perd tout l'intérêt du talk et euh, il <rire> n'y a pas besoin du talk en question. Donc, je vais vous montrer tout de suite sur un petit schéma comment est-ce qu'on peut simplifier une DB juste en utilisant un tout petit peu de JSON. Donc, ici, on a une, euh, une base de données euh, relativement simple. Euh, où on a des shops, des adresses, des téléphones, des contacts. On voit qu'il y a des liens entre tout ça. On aurait pu très bien choisir d'utiliser shop adresse, contact adresse, euh, plutôt qu'avoir une seule table adresse. Mais c'est un choix qui a été fait au niveau du design, probablement pour réutiliser le même code et éviter euh, des soucis de répétition, etc. Et donc, ben, on se retrouve avec des liens dans tous les sens et euh, une DB où on ne sait pas si au niveau métier, juste en regardant la DB, il y a une liaison entre, par exemple, des shops et des contacts. Alors que si on utilise un petit peu JSON, ben on se rend compte qu'il n'y a aucun lien entre les deux. Euh, on peut stocker ben, de, ce format JSON, les numéros de téléphone, les adresses, etc. Euh, de manière très simple, avec des champs, etc. On va voir un petit peu comment on peut faire ça euh, dans la suite. Mais le gros avantage, c'est qu'on a quelque chose de beaucoup plus lisible. Et donc, ce sera bien sûr adapté à, à, à votre cas. Euh, et ça déporte un tout petit peu euh, la logique de liaison, de, de lien entre les entités au sein de votre code au lieu de la, de la base de données. Alors, on pourrait se dire que c'est euh, relativement simple à l'heure d'aujourd'hui euh, de faire euh, des, des choses... Euh, en db, on met un type json et c'est fini euh, ben, c'est pas si simple parce que si vous utilisez MySQL, MariaDB ou PostgreSQL, il y a des petites différences alors ici j'ai highlighté juste les grosses différences euh, parce que ben, j'avais déjà regardé ça en 2017 si je me rappelle bien et depuis il y a eu pas mal d'évolutions donc il y a, les différences sont vraiment amenuisées mais euh, il y a quand même encore des petites différences donc le type json par exemple, MariaDB n'existe pas. Euh, MariaDB va, bah, va, va dire qu'il faut utiliser du texte ou du long texte. Euh, et ce que vous pouvez faire pour vous assurer que vous avez toujours du JSON valide, vous rajoutez simplement une contrainte euh, de type check, euh, donc quelque chose qui va euh, valider le contenu de la colonne en question, check euh, JSON valide avec le nom du champ, qui va s'assurer que le JSON au sein de la colonne dans votre MariaDB est toujours du JSON valide en Postgres et en MySQL, il euh, y a un type JSON qui va s'assurer de cette cohésion. Bon, voilà. Ça ne... Au final, c'est juste une contrainte à rajouter, mais c'est la même chose. Par contre, PostgreSQL a quelque chose de plus intéressant, c'est le JSON B, qui permet de stocker du JSON, ce format binaire. Donc, C'est-à-dire que JSON, euh, PostgreSQL va comprendre que vous envoyez du JSON, va faire une préanalyse au moment du stockage, et va stocker cette préanalyse. Euh, je simplifie bien sûr, mais... Euh, sous format binaire, ce qui va permettre d'être beaucoup plus efficient euh, pour manipuler, pour explorer et lire tout ça. Et finalement, l'autre la, la, grosse différence, c'est au niveau des index. Je vais expliquer ça un peu plus en détail juste après, euh, parce que euh, seul PostgreSQL peut faire un index complet sur euh, euh, le changisme. Alors, juste pour donner une idée, de quand est-ce que est apparu du JSON au sein de ces différentes bases de données. Je vous ai donné des numéros de version avec les dates dans lesquelles les premières fonctionnalités JSON sont apparues. Alors, entre-temps, ça a quand même bien évolué. Hein. Euh, il y a quand même énormément de changements qui ont été apportés. Mais voilà, les premières euh, manipulations JSON, c'est ces dates-là. Alors, ça ne parle peut-être pas aux gens, puisqu'on fait, on est des développeurs PHP. Donc, j'ai donné la référence de entre quelle version de PHP c'est sorti. C'est-à-dire que si on prend le début avec PostgreSQL, qui est quand même quelque chose qui date d'il y a 7 ans, et euh, MariaDB, qui est le dernier à avoir sorti euh, quelque chose, ben on est entre PHP 5.6 et 7.1, qui sont tous les deux end of line, end of life pardon. Euh, Et à moins que vous ayez des, des fonctionnalités euh, complexes et avancées de votre serveur DB, euh, c'est quelque chose que vous pouvez mettre à jour relativement facilement, euh, sans trop de risques. Alors, je dis sans trop parce qu'on sait très bien que quand on met un jour, parfois, ça peut être critique. Mais donc, vous devriez pouvoir utiliser sans souci du JSON en base de données. Et donc, pouvoir bénéficier d'expérimenter de, ce talk ben, quand il est fini. Alors, je reviens sur les index. Et je vais d'abord vous parler un petit peu des colonnes virtuelles. Parce que c'est quelque chose que peu de gens sont familiers avec. Euh, donc, les colonnes virtuelles, c'est quoi euh, C'est une colonne qui va être générée. Donc, la valeur va être générée à partir des autres colonnes de votre table. Euh, donc, on a trois types de colonnes virtuelles. On a la colonne euh, virtuelle, on a la, qui va être, en fait, la valeur va être générée à chaque lecture. On a la colonne euh, virtuelle générée, ça veut dire qu'à l'écriture, à la lecture, la valeur va être générée. Et on a la valeur stockée, où globalement, à l'écriture, on va générer la valeur, et puis, ben, elle va être stockée comme n'importe quelle valeur de la colonne. Euh, sauf que au lieu de la générer du côté code, vous la générez du côté DB. Alors, si vous voulez indexer un champ JSON, vous avez besoin de cette colonne virtuelle. Euh, je parle bien d'un champ de votre JSON, c'est-à-dire que dans votre colonne, si vous avez une adresse, vous voulez indexer sur le, la street, par exemple, donc la rue, euh, vous allez devoir dire, « Ok, je génère une colonne virtuelle sur ce street. » Et euh, ben, pour MySQL, vous allez devoir utiliser le « Generate Always ». Pour MariaDB, à partir du virtual column, ça suffit. Et pour PostgreSQL, si vous voulez juste indexer un champ, vous allez voir appliquer la même stratégie. Mais si vous utilisez du JSONB au lieu du JSON comme type, euh, en fait, PostgreSQL va indexer l'ensemble du JSON. Et donc, l'ensemble du JSON sera accessible de manière performante. Euh, donc, vous pourrez faire des recherches complexes sur, la, sur le contenu du JSON, etc., sans que ça pose aucun souci. Euh, ça veut dire que vous allez être vraiment efficace en termes de manipulation de ce JSON, de pouvoir aller chercher, etc. Euh, vous verrez dans les slides, j'ai mis des notes euh, avec un lien qui explique un petit peu euh, cette manipulation pour euh, PostgreSQL, qui est vraiment un gros plus. Alors, justement en termes de manipulation, donc euh, c'est bien de stocker euh, euh, le JSON. Euh, mais qu'est-ce qu'on en fait Comment est-ce qu'on va manipuler tout ça Donc on peut lire, on peut écrire, on peut chercher, on peut transformer, euh, on peut vraiment tout faire, euh, un peu comme les fonctions euh, arrêt euh, en PHP, vraiment les, les fonctions JSON de votre base de données sont vraiment très, très, très complexes elles euh, permettent vraiment de faire tout, tout et n'importe quoi <rire> Euh, et il y a juste deux, trois petites subtilités à savoir, euh, au niveau de ces fonctions. Euh, c'est qu'il y a aussi des versions plus courtes, ce qu'ils appellent les short syntaxes, qui est pas toujours bien documenté. Si vous voulez vraiment bien comprendre les short syntaxes, le mieux est d'aller voir du côté de la doc de PostgreSQL, euh, qui explique ça vraiment bien. Et puis, vous essayez de voir si c'est bien présent euh, du côté euh, de MariaDB et MySQL, par exemple. Donc, au niveau euh, short syntaxe, il y a la flèche ou euh, le hashtag flèche euh, qui sont disponibles, qui permettent soit d'accéder euh, à un champ ou à un chemin. Alors, je le donne plus à titre indicatif, euh, mais sachez que ça existe parce qu'au début, moi, c'est quelque chose qui m'a fortement perturbé parce que je ne comprenais pas d'où ça venait. Et quand on cherche sur Internet, c'est difficile de trouver sur deux caractères. Alors, donc, si on veut aller un peu plus loin dans cette manipulation, il y a vraiment beaucoup de fonctions. Donc je pourrais rentrer en détail et passer euh, probablement 20 minutes ou 40 minutes juste sur chacune de ces fonctions, euh, tellement c'est euh, complexe. Euh, et complet surtout. Mais je vais juste en, en mettre quelques-unes que euh, j'ai déjà utilisées régulièrement. Je les cite plus en termes d'exemple. Mais surtout, ce que je veux montrer, c'est euh, ceci. Euh, l'équivalent ici du JSON Extract, où on voit euh, la fonction JSON Extract qui permet d'extraire la valeur présente au sein euh, d'une colonne euh, de type JSON. Donc si j'ai une colonne qui s'appelle Field euh, dans, ma, dans ma base de données, euh, qui, contient, qui est du type JSON, euh, ben, je peux euh, aller accéder au champ ID de ce JSON avec cette notation ou je peux utiliser la notation courte avec la flèche, où je vais mettre le nom de la colonne qui est field, flèche $.id, pour accéder à cette valeur ID. Donc c'est vraiment quelque chose de très simple à utiliser, très straight to the point, et l'ordre des arguments reste le même, autrement PHP pour les fonctions d'arrêt. <rire> et on peut vraiment accéder à tout, donc que ce soit les valeurs, les clés, les types de valeurs, donc c'est boolean, string, arrêt, etc., donc tous les types JSON. Euh, si c'est un arrêt, une collection, etc. Tout est manipulable. Pareil en termes de modification, euh, il y a des JSON arrêt quelque chose, il y a des JSON insert, replay, set, qui permettent vraiment de faire de la manipulation euh, complète ou partielle. C'est-à-dire qu'on on change tout, soit on change une partie des valeurs. Euh, par exemple, ici, j'ai un JSON replace qui, dans la colonne field, va remplacer le champ A par la valeur 10. Ce qui est euh, très pratique. Alors, ça c'est très bien, mais à l'heure d'aujourd'hui, euh, c'est très très rare où on va utiliser euh, ben, ça directement comme manipulation, on passe souvent par une couche ORM. Alors, là ça se complique un petit peu. Donc si on veut de la lecture et de l'écriture simple, on a ce qu'il faut de base. Donc si vous êtes avec Eloquent dans la Ravel, euh, depuis la version 8, il y a le cast objet qui permet de passer par euh, une classe qui va permettre de transformer votre JSON en un objet euh, ou une collection, ce que vous voulez. Avant ça, il y avait des manipulations à faire. J'ai mis des liens pour ceux que ça intéresse d'aller voir comment c'est possible de faire. Si vous utilisez Doctrine, alors Doctrine, moi, je n'ai jamais utilisé pour manipuler du JSON autre que euh, les, les, les choses de base, mais pas avec des classes, des value object ou des choses comme ça. Mais j'ai bon, fait mon travail de faire des recherches et j'ai vu qu'il y avait le Embedded, euh, mais il y avait aussi des librairies et des codes custom qui permettent d'aller plus loin. Euh, j'ai mis quelques liens dans les, les notes des slides pour ceux que ça intéresse mais ça, ça va être uniquement pour de la manipulation lecture-écriture ce qui va être souvent le cas euh, quand on va faire euh, notre boulot souvent on va utiliser nos entités, nos modèles donc on, va, on va prendre le JSON, on va récupérer euh, un objet euh, une belle classe et tout on va manipuler, on va le réenvoyer et euh, tout va bien se passer si vraiment on va faire des requêtes plus complexes, ça, ça va dépendre un petit peu euh, du, de notre ORM. Euh, si vous utilisez encore un autre, c'est encore différent. Et là, rien que parler euh, des manipulations euh, JSON, c'est comme parler des fonctions JSON. Euh, il y a moyen de faire tout un talk juste au sujet. Et malheureusement, on n'a pas le temps, euh, parce que sinon, il faudrait probablement deux heures. Alors, le plus important, c'est quand utiliser du JSON alors, moi, c'est ce mon expérience. Moi, je l'utilise dans le cadre de value object de collections de value object des collections courtes, bien sûr, euh, qui sont limitées en termes de, de code. Euh, ça peut être des structures ou des structures simples, euh, des choses un petit peu variables, etc. Euh, mais des choses relativement euh, simples et basiques euh, où je sais qu'en fonction de mon usage, de la recherche que je vais faire dessus, de la lecture, de la manipulation ou de la complexité du schéma de ma DB, ben, ça va me simplifier la vie. Euh, et c'est plus une approche pragmatique, comme on fait souvent en PHP, euh, que j'utilise, et euh, ben, jusqu'à présent, ça paye. Et donc, ça va vraiment dépendre du cas d'usage. Si je dois donner des exemples euh, d'usage, ben, ça va être comme au début, les adresses des numéros de téléphone, de jeu séparés, le préfixe euh, du numéro complet, euh, et que je veux utiliser ça de manière séparée, mais sans pour autant déclarer 50 colonnes. Euh, ce que j'ai déjà fait aussi, c'est quand j'ai un nombre limité de, de langues sur euh, un petit site où j'ai par exemple 2-3 traductions, mais plutôt que de faire euh, plusieurs colonnes euh, ou plusieurs euh, lignes dans une table euh, pour contenir les traductions, mais je vais simplement faire un JSON où je vais avoir la clé de langue, comme par exemple fr, en, es, avec la valeur associée pour traduire un label, euh, sur un titre d'article qu'on rentre dans un CMS ou ce genre de choses. C'est des exemples de ce que moi j'ai utilisé et ça fonctionne très bien dans mon cas, je n'ai jamais eu aucun souci. Du coup, parlons un petit peu de performance parce que ben, c'est bien de se dire ok, on va utiliser du JSON, c'est cool, mais est-ce que c'est performant etc. Du coup, je me suis préparé un petit jeu de test, je me suis dit ok, je vais générer toutes sortes de choses. Sauf que dans la réalité, je n'ai pas fait de test parce que je n'ai jamais rencontré de soucis. J'ai jamais eu un seul problème euh, par rapport à des problèmes de performance quand j'utilisais du JSON, parce que j'ai toujours utilisé dans des cas relativement simples. Et j'ai eu des problèmes de performance, mais pas là-dessus. Ça n'est jamais remonté dans mes benchmarks, dans mes profiling, etc. Et j'estime que pour pouvoir faire un bon benchmark, ben, il faut avoir rencontré des problèmes pour savoir qu'est-ce qui merde. Parce qu'il n'y a rien à faire. Si on n'a jamais rencontré problème, ben le benchmark, il est un petit peu euh, faussé parce que je vais tester quoi La DB, le PHP, le framework que j'utilise, quelle version, quelle quantité de données, euh, à partir de quel moment Est-ce que c'est une limité au niveau de mon infrastructure, au lieu de mon code Et comme j'ai pas rencontré de problème par rapport à ça, mais je ne je suis pas arrivé à faire des jeux de tests qui sont intéressants. Et voilà, euh, j'ai fini de. Euh, de vous introduire euh, ces notions-là. Et donc, si vous avez des questions, je suis à votre écoute euh, pour y répondre. Merci, Jonathan. Euh, alors, il y a deux minutes pour les questions. Alors, la question... La plus publicité, c'est quelles sont les performances de recherche sur un champ JSON Est-il possible d'indexer une propriété en particulier Alors ça, bon. j'avais répondu ouais. euh, durant mon talk. Donc oui, on peut euh, faire une indexation d'un champ particulier, d'une propriété particulière. C'est là où il y a besoin des colonnes virtuelles. Euh, ça, dans toutes les, les DB, ce que j'ai vu, c'est chaque fois la même chose. Et tout juste, parce que j'ai quand même beaucoup lu sur le sujet, euh, tout ce que j'ai lu, il euh, n'y a vraiment aucun souci de performance particulier par rapport à n'importe quelle autre structure euh, de type dans, dans les DB. Euh, une fois que ça indexe, ça indexe. Une question de Frédéric. Est-ce qu'on ne devrait pas classer les données en deux catégories, celles qui peuvent servir à des critères de sélection, colonne, versus celles qui n'ont pas d'intérêt dans la DB mais pour l'applicatif, JSON mais globalement, moi, c'est à peu près ce que je fais. Euh, c'est souvent, en fait, quand j'ai besoin euh, de, allez, de choses où je vois que je dois stocker et que je dois rajouter euh, plusieurs colonnes, euh, mais qu'en fait, en réalité, ça va juste me servir à l'affichage ou le jour de la modification, mais qu'on ne va jamais faire de recherche au niveau applicatif. Ça ne veut pas dire qu'on n'a pas fait des recherches pour extraire des données au niveau business. Euh, mais euh, vraiment au quotidien, ce qui va le plus utiliser dans l'applicatif, si je vois que euh, les données ben, sont juste là pour de l'affichage ou de la modification, je n'hésite pas du tout à penser à du JSON, euh, parce que vraiment, ça, ça me semble évident, en fait parce que ça simplifie vraiment mon schéma de DB, euh, et il n'y a rien à faire quand on a une application qui commence à être un petit peu complexe, avoir un schéma plus simple, ça fait gagner du temps à tout le monde. Et une dernière question de Kevin. Euh, comment gères-tu l'évolution d'un champ JSON, un value object qui possède de nouveaux champs ou a des champs en plus Tu les gères directement dans le code Alors, euh, les seules fois où ça m'est arrivé, je gérais au niveau du code. Il euh, y a une fois où euh, on n'a pas voulu le gérer au niveau du code parce que sinon ça nous posait trop de contraintes. Et ce qu'on a fait, c'est qu'on a simplement fait tourner une migration avant où on utilisait des fonctions JSON pour manipuler les JSON qui sont stockés, pour rajouter ce champ avec une valeur par défaut. Merci. Euh, donc C'est la fin de cette conférence. Euh, il, y a une, il y a une pause, une pause euh, voilà, pour déjeuner. Euh, les conférences reprennent à 14h30. Il y a une démo... À de Highway à 14h10 voilà chouette bon appétit à tout le monde euh, Jonathan répondre aux autres questions par ouais. tu peux répondre aux autres questions qui restent parce qu'il en reste un, un petit peu par par écrit et voilà merci à tous merci à tous bonne journée